Bonjour à toi chers spectateurs, nos cérémonies de Simon Ritt, j'avoue que c'est un film dont j'avais très vaguement entendu parler grâce au festival de Cannes l'année dernière, mais également parce que le film était entouré d'un aura un peu particulier, on le vantait comme étant un film de genre, mais très humain et plus orienté vers un fantastique assez terre à terre. Ce qui me titille tout particulièrement parce que j'aime quand le cinéma de genre arrive à combiner deux choses qui pour moi sont essentielles dans un film, c'est-à-dire des personnages développés et un pitch tout de même très accrocheur. Le résumé pour faire simple, Noé et Tony sont frères et partagent un lien fusionnel que peu de frères semblent avoir l'un avec l'autre. Devenus adultes, ils retournent dans leur maison d'enfance pour enterrer leur père, récemment décédé. On est sur de la belle petite pépite ici. On est vraiment sur une proposition de cinéma de genre comme je les aime. Euh, loin d'être parfaite également, mais en même temps, c'est bon de le rappeler, on est sur un premier long métrage. Donc j'ai toujours tendance à prendre un tout petit peu de recul et à me dire que il y aura forcément des erreurs, mais que derrière les erreurs, il y a surtout plein de qualités. Là, c'est clairement le cas. Simon Reed, euh, que je crois, est âgé de 26 ans. Très impressionnant de livrer un tel film à l'âge de 26 ans parce qu'il y a une maîtrise du sujet, des rapports entre frères, de la connexion qu'il peut y avoir entre la vie et la mort, du relationnel qui est fait entre le fantastique et l'humain, de l'émotion qui est acheminée à l'écran, tout en prenant toujours le recul nécessaire pour faire en sorte que le spectateur arrive tout de même à s'identifier aux personnages et à comprendre leur positionnement pour ne pas uniquement nous déballer un espèce de pathos qui serait un petit peu trop vulgaire, ou si ce n'est vulgaire, maladroit. Là, il y a une vraie maîtrise. Alors c'est une maîtrise qui se fait peut être au détriment d'un rythme qui par moment est un petit peu foutraque. Parce que si la première heure de film est hyper bien rythmée à un point où je me suis demandé réellement si on n'était pas euh, qu'à 30 minutes de film, mais en fait non, on était à plus d'une heure. Ce qui m'a impressionné parce que je me suis dit qu'en une heure on avait brassé énormément de choses et finalement si peu et qu'il restait plein de choses à découvrir. Mais les 40 dernières minutes sont un petit peu longues, un poil rébarbatives ont tendance à développer ou sous-développer des personnages, ce qui est un vrai paradoxe, parce que par exemple Noé est super bien développé, mais Cassandre par exemple est complètement laissé sur le banc de touche. Enfin, on est sur un film qui est généreux, qui n'arrive pas à tout amener parce qu'il y a trop de choses, mais ça reste une proposition de cinéma qui, je trouve, est vraiment, vraiment imposante, et moi m'a totalement emballé. Il y a les bons pitchs, et les pitchs maladroits. Ceux qui arrivent à donner envie de comprendre un peu plus que la surface évidente et logique d'un métrage et ceux qui donnent envie d'aller dans la salle, mais qui, une fois visionnés, n'arrivent pas à nous transcender, nous surprendre ou même simplement nous exciter à la sortie de la salle. Pour sa première réalisation, Simon Ritt va exactement dans la première direction, offrant une approche du genre qui fascine par sa maîtrise de l'émotion, par la justesse de sa composition des protagonistes et des situations, donnant lieu à un drame adolescent et fraternel particulièrement juste dans sa maîtrise du traitement de l'amour, qu'il soit physique ou profondément platonique. En termes d'écriture, le scénario est de Simon Ritt et Léa Rich. Euh, L'écriture est intéressante et intelligente parce que je trouve qu'elle a le pragmatisme de constamment prendre un certain recul par rapport à ce qui nous est montré. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui offrent des pitchs de cinéma de genre, qui mêlent donc cette idée de drame et en même temps de fantastique, au sein d'un seul scénario, mais qui ont tendance à reposer leur ensemble sur un concept, sur une certaine idée que l'on peut se faire de ce type de cinéma, et pas forcément sur un développement cohérent et logique des personnages par rapport à ce contexte. Je trouve que Rich et Reed, ici, ont la très bonne idée d'au contraire baser tout sur les personnages, et de faire en sorte que le pitch, ou en tout cas le concept qui va entourer ces deux personnages, et le relationnel qu'ils entretiennent l'un avec l'autre, ne va être en fait que la traduction, d'un mal-être très personnel et très intime qu'il y a entre ces deux héros. Et je trouve que c'est très intelligent parce que ça permet à la fois à cette espèce de postulat fantastique d'avoir une présence, mais jamais de ne prendre trop de place par rapport au personnage et donc potentiellement de mettre le spectateur sur le côté en lui disant bah, « Tu vas pas t'identifier au perso, mais regarde le pitch comme il est fascinant, comme il est fou, comme il est renversant !» Et du coup, ça fait que ça marche encore une fois, ça marche au détriment peut-être de quelques longueurs, de quelques thématiques qui sont un peu sous-développées. J'avoue que la thématique de l'amour qui est présente dans le deuxième grand acte ou grand arc narratif de l'écriture est pas forcément hyper bien fait, même s'il a une certaine cohérence par rapport, on va dire, à l'évolution qu'il y a entre les deux personnages principaux. Mais je trouve que Noé et Tony, euh, bah, du coup, n'arrivent pas plus à prendre la place qu'ils avaient dans le premier acte. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup on perd quelque chose de fort, on perd un équilibre finalement qu'il existait dans la présence de ces deux héros à l'écran. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup le scénario a tendance à un petit peu ramer dans cette deuxième partie, mais ça n'enlève rien au charme qui englobe l'entièreté de cette écriture. Rich et cherche donc à exploiter de nombreuses thématiques autour de ses deux frères, ne se limitant jamais simplement à la composition de deux héros un peu trop lisses, mais au contraire, en leur donnant un relief dramatique et émotionnel qui touche totalement le spectateur et l'emporte avec eux. Après, le rythme et la thématique romantique de la seconde partie peuvent peut-être sonner un peu de trop et ne pas réussir à totalement transporter, mais il reste cette sensation que le métrage brille par son écriture sensible, son traitement élégant et profond de l'adolescence, et surtout sa justesse autour du jeu, entre la vie et la mort, le réel et le fantastique, la crédibilité et la fiction. En termes de mise en scène, j'aime bien le travail de la colorimétrie ici qu'a utilisé Simon Ritz. C'est très intéressant, mais il n'a pas choisi de faire comme beaucoup de films français. Désolé de la généralité, mais je trouve que c'est un peu le cas. Dans les films français, il manque de la couleur. Et Dieu sait que la couleur, ça peut vraiment apporter une atmosphère, quelque chose de particulier à un film. Là ici, tout est saturé. Franchement, c'est un bonheur pour les yeux. Les images sont vraiment marquées, les contrastes sont appuyés, l'ambiance du coup qui se dégage de l'ensemble du métrage est vraiment imposante parce qu'elle a du relief par le biais de cette couleur. Dieu sait qu'en plus, le cadre de Rouen peut facilement imaginer au spectateur une certaine idée d'un cinéma un peu plan-plan, un peu noir, ou en tout cas un peu désaturé. C'est pas le cas, c'est pétillant, c'est imposant, ça en jette à la gueule du spectateur, moi j'aime beaucoup cette patine graphique. Au-delà de cette patine graphique, j'aime beaucoup le travail des mouvements de caméra. Le film a un très joli travail sur le zoom, le zoom hyper prononcé. C'est-à-dire un zoom qui dure, un zoom qui va prendre deux minutes à rejoindre les personnages mais qui va avoir une cohérence. Et j'aime quand le cinéma se sert d'un outil qui peut être anti-cinématographique à ce point, parce que Dieu sait que dans les écoles de cinéma, les étudiants de cinéma ne vont pas me dire le contraire. On n'arrête pas de nous répéter, le zoom, c'est anti-créatif ou cinématographique, ça fait sortir le spectateur du récit. Et bien ça fait du bien de voir des réalisateurs se dire, non, un zoom peut aussi avoir un bon impact sur le spectateur, avoir une cohérence par rapport à ce qu'on veut raconter. Et ici, la longueur des plans, qui impacte peut-être un petit peu le rythme, mais la longueur des plans... La beauté de ses zooms apporte beaucoup au long métrage. En jouant avec sa mise en scène, en jouant avec son cadre et sur la durée de ses plans, Reed compose un film qui possède une identité profonde et surtout novatrice dans le genre. Non pas révolutionnaire non plus, mais qui touche par sa sensibilité et son affection, notamment pour le relationnel de ses deux héros. Le cinéaste donne lieu à un film rare, une première œuvre qui possède toutes les promesses d'une carrière magnifique qu'il faudra suivre, tant on sent que l'auteur a beaucoup de choses à nous raconter, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais qui réussit tout de même assez bien à trouver un équilibre dans un film qui peut sonner comme très dense, mais qui garde toujours les pieds sur terre. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui arrivent tant que ça à se frayer un chemin face à la caméra Timorite. Je tiens surtout à citer Mayra Villena, qui est vraiment excellente dans le rôle de Cassandre, adolescente, j'entends. Je l'ai trouvée vraiment imposante et je trouve qu'elle a un vrai charme. Euh, pour les enfants, je trouve que Grégory et Benjamin Lou dans les rôles de Tony et Noé sont excellents. Les deux sont vraiment imposants et ont de très jolies manières de jouer ces deux personnages. Également Sarah Zapata dans le rôle de Cassandre enfant, j'ai trouvé excellente. Mais, c'est les frères Bohr qui ressortent. Ces deux frangins ont une alchimie à l'écran qui pue la vérité. Qui pue la crédibilité. Et je trouve ça magnifique parce que du coup, ça renforce l'impact que le spectateur peut ressentir par rapport à la vie de ces deux héros. C'est juste génial de voir deux frangins avoir autant de puissance à l'écran dans le même cadre. Simon et Raymond Bourre sont fascinants. Les deux frères apportant une patte particulière, une alchimie forte à ces deux héros, une crédibilité qui dépasse le simple stade de la justesse, mais qui touche à l'âme du film. Au bout du compte, nos cérémonies, c'est une belle preuve que l'on peut faire du cinéma de genre en étant plus intime, plus sensible, plus humain tout en ayant cette petite touche de fantastique qui fait plaisir et qui amène le film dans un retranchement, où en tant que spectateur, je ne dirais pas qu'on a la sensation d'être complètement satisfait, mais en tout cas, on a ce plaisir, cette jouissance de voir un film proposer quelque chose de différent. C'est certes pas parfait, encore une fois, mais c'est un premier film. Et pour un premier film, j'avoue que cette proposition, moi, je l'ai complètement adoré. Donc oui, nos cérémonies de Simon Ritz, si vous ne l'avez pas encore compris, foncez le voir. Je pense que vous allez tomber sur une belle petite pépite de cinéma et dans le genre... C'est assez génial à voir. A plus